J'ai mon main, parfait. Pourquoi j'ai 6 métra Alors, pour info, no joke, on a 4 Junkrat. Oh merde Yes <rire> ah. Alors, ça fait mal le plafond Non Il veut me <rire> marrer, hein Ça risque d'être difficile. Oh. Ah, coucou Diddles Dégage, toi. C'est Diddles qui me tue. en juge. Diddles Je m'en bats les couilles en all-in. Littéralement, faut, mais faut, faut bien cycler les shit, parce que sinon on fait défoncer. Oh y a un oh, le milieu en fait. la plus grenade Alors déjà c est c est cool ça montre deux junkrats. Regarde 4, il y en a vraiment 4 <rire> Oh mon dieu Mais ça a pas non C'est la plus belle compo que j'ai vue de ma vie oh, Allez hop, ça s'est fait C'est qui ça là. Allez hop Ça vire aussi non mais l'autre avec sa tourelle dites ah <rire> en fait. Vas-y viens on se met à Allez <rire> Au revoir Aïe mais oh Eh hey, oh ah Vas-y les deux de Reinhardt on est bien on va essayer de péter le soldier Vas-y le Oh oui joli Valcaval ah, Allez les gars Ah je suis mort Oh c est c est ça, ça va Oh ça va Ah le ça le ça le Wingsan ça. Hop ça c'est viré aussi Il a, gagné. Il a, gagné. Il a gagné. J'ai pas J'vais pas tu gagnes D-Dance, parce que ça m'émeut de quoi non, <rire> ouais, ouais, ouais, non mais genre ton arrondissement sur, sur Junk Trap là, ça, ça m'émeut tu vois Hop, ça s'est viré cool aussi Alors qu'est-ce que c'allait faire Le de... mec il était sur 4 kills je focus d Hop, ça s'est <rire> fait Naim. Putain mais, DD, Y, DLS tenez C'est moins DPS Allez hop, ça s'est fait je te l'ai endormi, je te l'ai endormi Je te l'ai endormi. Endormi. Endormi. Endormi. Endormi. Endormi. endormi Il y a une année. Allez! Jordan <rire> <rire> <rire> de merde Alors je suis sur le pont Non, ouais, de okay. <rire> connard. là ah, ça risque d'être difficile Oh je l'ai eu oh. <rire> non. non Allez hop <rire> <rire> Tain, Il m'a ah, eu à travers le mur C'est <rire> <rire> <Non>, franchement, parce que si je peux pas tout faire Diddle solo carry quoi vous voulez ah, vraiment continuer le double œuf. Bah oui. Allez, <rire> Moi je vais dételer ça. Moi je vote Didier, si rien à base. Aussi <rire> minable soit-elle, j'ai une carte. Fuck you. Il <rire> <rire> y a quelqu'un qui est trop loin devant, c'est qui Oh là. C'est Nix, et mais ah attends, bah j'ai oui, du grave. ping, c'est n'importe quoi. Et si on n'aime mais... pas le oh ping, mon on dieu. Peut faire euh... Oh non, mais Nix. <rire> Le mec il est croche pendant une minute 30 Bah alors on fait moins le malin Faites attention je l'ai déjà pris Faites pas pique, moins 3 personnes Tiens, tiens, tiens, tiens J'ai pété de toi' J'ai Oh Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, non. viens, viens, non. viens, viens, viens, viens, viens, viens, Non viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, non. barre toi barre toi le Winston, le Winston oh putain, Il est en PLS, Winston c'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça, quoi ça, quoi ça Allez, ça c'est fait Le Winston, il est en PLS, fallait le tuer Allez non. La bise Allez, bye Barre-toi, bordel la, me la merci, la merci La merci, me dire, merci, me barre. Non, non oh Yeah. Sur le point, sur le point. Y a Messi, y'a que Messi. Putain, j'ai un killstreak de 10, c'est n'importe quoi. Faut essayer d'en Je comprends pas comment je suis vivante depuis tout à l'heure, c'est genre tellement improbable. Je te soigne, Y'a Ah putain, non. La tourelle, la tourelle, la tourelle. La tourelle qui fait. Est... Ah, bon, on eu, on l'a eu. Vas-y, vas-y, vas-y. Défonce tout. J'ai ouais. fait une autre. Putain, le bien, on mort, parfait. Parfait, maintenant. Ah, elle la phara sur ma gueule! Le point! La merci, la merci parce qu'elle a son but, la merci! Nice! Bien joué, Nex! Oh, là là. Allez. oh merde, là, trop éloigné du <Voilà>. Le Winson, le Winson, le Winston, le Winson, le Winson, le Winson, s'il n'en Le Winston... Le Winston, le Winston oh,